Voilà, nous sommes sur le stand de Bora avec Mathias, alors Bora c'est quand, euh, sure. quand même très connu, Bonjour. c'est quand même très connu, c'est une société allemande oui. qui fabrique essentiellement des de hôtes de de qui sont intégrés dans le plan de travail. Voilà. Alors pourquoi c'est aussi connu Alors c'est assez simple, si vous êtes fan de vélo, il y a quand même Peter Sagan qui oui. est sponsorisé, okay, donc voilà, aimons bien le vélo, quand même Peter Sagan est assez connu, et donc Bora est un gros sponsor, et donc... Vous avez quand même créé une révolution dans le oui, monde euh... de la on va dire ça euh, modestement pour vous, mais c'est vrai. Oui. Explique-nous un peu. Bah, on a commencé ça il y a dix ans, que le fondateur a dit « je n'aime pas trop les hôtes, pourquoi pas aspirer vers le bas ?» et donc... n'aime pas les hôtes au plafond. Hein, oui, hein, on le plafond bloqué, ou donc, sur le plafond pour créer une belle cuisine et tout ça, donc il dit « sans hôtes, c'est toujours mieux ». Et ça, c'est notre mission en Bora, c'est la fin des hôtes. On, va, on, va on travaille toujours avec une aspiration intégrée dans l'attaque centrale, dans, on, allez, dans les... Entre les, quatre zones, oui. entre les quatre zones. On est sur de l'induction ici. Hein. Induction, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici C'est un peu comme un aspirateur. On crée une aspiration vers le bas qui est tellement fort que toutes les vapeurs, les graisses, les odeurs sont aspirées tout de suite. Dès Il n'y a, a pas le temps de s'en aller. Voilà. Okay. Oui. Et, et on a, on a donc, c'est assez simple. C'est avec un système où on tourne. Donc, c'est voilà. Et ici, le filtre de graisses, la vaisselle très facile à nettoyer. Donc, comme vous voyez ici, euh, ça c'est un des modèles et... que tu vends le. plus plus je oui. pense en quantité oui. euh, très peu de soucis il faut quand même dire parce que c'est vraiment une, une bonne qualité oui, merci. et un, un modèle qui se vend extrêmement bien aussi c'est le modèle professionnel professionnel on va oui. passer voir ça tout de suite ce qui est très important de voir c'est qu'on qu travaille ici avec des grands boutons pour contrôler les feux l'aspiration se trouve au milieu et on a une tac à gauche une tac à droite la différence avec l'autre c'est qu'ici on peut choisir les tacs okay. par exemple on a le walk donc le verre est incurvé, ok. Soit Tepanyaki, soit induction. Si vous dites non, c'est encore trop petit pour moi. Je veux une deuxième haute, troisième tac. Donc c'est sur ce mesure. On oui, on fait ce qu'on veut. Alors, on a une profondeur, c'est un peu plus grand quand même. Hein, je 54, pense. 54, 54, oui. 54 pour le reste. Oui. Et donc pas de bouton. Pas de boutons. C'est fait avec les boutons ici. Oui. C'est du vrai inox. C'est du vrai inox, oui. C'est oui, à à quand même de préciser. Oui. Euh, aussi un, un petit détail mais c'est sympa des prises ok donc on est plus de prises au ouais. plan de travail donc voilà un changement complet d'état bah, d'esprit oui. chez vous c'est très pratique pour les, les mixeurs et tout ça euh, directement là où où ce qu'on a besoin donc oui le, alors ça se fait en recyclage oui principalement on a le choix on ça dépend le client du soit on on a une sortie à l'extérieur soit on travaille avec des filtres charbon ok oui. pas de problème et vous avez également vos propres tuyaux extérieurs hein. oui et on avait vu ça ensemble en Allemagne vos propres tout à systèmes fait. pour évacuer donc Bora va livrer du lat vers le, la sortie dans le mur. Okay. On livre tout. Donc classique Non, basique. Basique Basique, professionnel, avec les boutons. Et là, on a le classique. Donc, Donc ça, c'est Première c'est la même chose. C'est oui. rectangulaire, tac à gauche, tac à droite. Mais c'est avec des tactiles. Tout est tactile à ce moment-là. Oui. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment... Le, le principe est exactement le même, tout ça va toujours au lave-vaisselle. Oui. Okay, tout ça oui. va toujours au tout à fait. Et c'est extrêmement efficace. Donc là on voit que c'est en pleine ébullition. Oui. Et si on monte, si on monte un peu de casserole, il y a quand même une.. Bah, ça dépend un peu parce que si on monte avec plus de 30 cm, on doit ajouter le couvercle pour guider pour l'air. Guider un peu, voilà. Oui. Mais, bon, pas, euh... Mais si, si vous avez une grande creuset oui. et vous voulez mijoter les le carbonades et tout ça, ou la rat, ratatouille par exemple, oui. sans couvercle, la haute moyenne force. donc. Il n'y a, a pas de ou non. Aussi, euh, il, est, il, est, il est... comment C'est le, le début de la démonstration, mais vous allez pouvoir voir qu'on a ici un teppanyaki, au cas où on a déjà filmé ça lors de nos visites du stand Bora en Allemagne. Quand vous partez sur un teppanyaki, ça part pratiquement automatiquement sur la hotte. Oui. Hein, il n'y a vraiment aucune perte pratiquement, et aucune odeur. Donc ici, on, on a des gambas marinés et euh, mon cuistot. Mes cuistots vont, vont le faire, vont le préparer maintenant sur le teppan. Ça donne beaucoup de graisse. On va pouvoir avoir, avoir la démonstration en direct, magnifique. Donc un peu d'huile sur la plaque chaude, le, le teppanyaki. On peut voir même sur les boutons sur combien de degrés elle se trouve. Ah se on s'est réglé les degrés. Je ne sais pas, Nella, où est Maintenant elle est déjà à 200 degrés. Ok, la plaque est à 200 oui. degrés. On okay. a deux zones. Maintenant, elle va Donc utiliser on sait avoir le... deux, deux températures différentes. Oui, tout à fait. Ça, c'est une vraie démonstration. Ça, c'est pas mal du tout de le voir. Ça, ça commence à frémir. <rire> Moi, ça donne soif, surtout quand je vois la bière. Oui. <rire> Voilà. Et alors, c'est oui, c'est un architecte, je pense, qui a créé ça, ou c'est un ingénieur, Borin C'est menuisier, en fait. C'est un menuisier, là-bas. Menuisier, base. Oui. Okay. Et c'est vrai que vous ne faites que ça, donc c'est vraiment impressionnant. L'état, voilà, ça commence à frémir. Tu vas pouvoir le okay. voir, okay. Benoît. Oui, donc on va, on va plus, on va pas, pas produire des, des autres appareils, seulement okay. des, des autres plans de travail. Et voilà, voilà, ça. On voit vraiment que ça part directement. Hein. Ça, ça sent rien ici. Donc oui, on pas effectivement, tu as raison, as, il n'y a absolument aucune odeur dedans. Hein. Oui. oui. donc c'est quand même très donc, impressionnant comme il démonstration. Regarder, il ne faut plus jamais acheter une note. Hein. <rire> Exploration vers le bas, c'est le futur. Et c'est ça le, le slogan d'ailleurs. c'est maintenant. <rire> c'est maintenant. Eh bien, merci beaucoup. Avec merci aussi. pour la démonstration. Ouais. À, très, pour à très, à très, bientôt. Ouais. À très, à très bientôt. bientôt. Et on continue. Oui. Le live.